Alors la nature a une place prépondérante pour moi depuis que je suis tout gamin. Euh, J'habite dans un endroit où, qui est assez peu peuplé, dans, dans, dans, les, euh, dans, une, vallée, dans une vallée des, des Alpes. Euh, J'ai pas choisi ce lieu par hasard, je n'habite pas là par hasard. Euh, c'est d'abord le lieu où j'allais vivre qui a, qui a conditionné ce que j'allais faire. Quoi. Alors c'est vrai qu'assez vite je me suis tourné vers, vers l'escalade, le ski. Euh, ensuite, euh, j'ai orienté mes, mes, mes diplômes euh, à caractère universitaire euh, vers cela. Je suis ingénieur en environnement, mais avec un, une spécialité territoire de montagne. Donc, autant dire, tout se recroise, tout se recoupe. Et j'ai pas été très original euh, sur sur ce point parce que parce que ça exerce, ça exerce chez moi, euh, chez moi pardon, euh, les, les vastes territoires comme les territoires d'altitude euh, exercent une, une vraie fascination. Alors. Dans mes romans, c'est un, un peu différent. Euh, bien sûr, on retrouve la nature tout le temps, euh, elle, elle, elle prend une place importante. Elle joue un rôle important souvent, euh, euh, même si ce n'est pas quelque chose euh, d'immédiatement intelligible, mais, mais, mais, mais elle est toujours euh, extrêmement présente et, et, et elle joue euh, un rôle également auprès de mes protagonistes, parce qu'elle influe sur eux, euh, en bien ou en mal. Mais ceci dit, j'ai pas un regard, j'ai un regard extrêmement lucide sur, sur, sur, sur, sur la nature. Euh, la nature, elle n'est elle, elle est ni bonne ni mauvaise, elle, elle est telle qu'elle est, elle pourrait parfaitement se, se débrouiller sans nous, les hommes et donc euh, il faut prendre en elle ce, ce, ce, qui, euh, ce qui est bon euh, et il faut savoir euh, parfois subir euh, ces, ces affres, euh, même si une bonne partie de ces affres que l'on connaît au jour d'aujourd'hui sont, sont, sont d'origine anthropique. Le roman euh, débute dans, dans, dans les gorges de la Tara, au Monténégro, alors c'est un endroit extraordinaire, hein, euh, dans, le bar, dans, dans le parc du Tionnitor, et c'est un parc national euh, extrêmement beau, et ces gorges de la, de la Tara sont extrêmement belles, elles aussi, euh, donc j'ai voulu situer le, le, le début de mon roman euh, là, parce que ça correspondrait bien évidemment à, à l'intrigue à les suivre et puis je voulais un moment extrêmement fort très puissant pour qu'il puisse contraster avec la deuxième partie du texte voilà c'était ça mon, mon, mon... donc euh, donc pour le coup euh, pour le coup l'endroit était, était était rêvé on est en présence d'une famille euh, d'une famille euh, euh, un rien bohème, ils habitent dans un, dans, dans un, camion, ce, ce, euh, un camion, un camion aménagé, euh, ils y passent, euh, ce sont des saisonniers, ils font des saisons l'été, euh, des saisons d'hiver euh, en station de ski, c'est d'ailleurs dans une station de ski qu'ils qu rencontrent euh, Goran. c'est un camion de cirque, un camion rouge, avec écrit euh, dessus euh, cirque euh, en lettres qui parlent fort, et... Et bon, c'est pas anecdotique cette notion, mais ceci dit, ce sont quand même des gens qui... un couple avec, avec des enfants qui, qui ont une, une, certaine, une certaine éthique, une certaine idée de, de la vie, une certaine liberté, mais qui ont aussi une, une exigence, en tout cas un désir pour, pour leurs enfants. La mère dit à, à ses enfants un moment, et ses enfants, donc Tom et Luna, deux, deux, deux jumeaux, euh, elle dit avec, avec votre père, on, on rêvait de vous faire grimper dans la, dans la sève des arbres. Donc voilà, ils ont quand même une volonté de leur offrir une vie très belle, pas forcément une vie avec des, des, des, des tiroirs comme celle qui nous est souvent proposée. Ils voulaient quelque chose d'autre, mais quelque chose de beau et de bon pour eux. Donc c'est plutôt une famille très aimante. Au cours de la descente, c'est Goran, l'ami qu'ils ont, qu ont, qu ont rencontré dans, dans, dans une station de ski. Goran est un, est un, est un Serbe qui leur dit savoir-faire euh, du, du raft, avoir déjà manié des rafts, et il leur propose, euh, il les invite à aller visiter euh, le Monténégro, dont il est originaire, euh, à l'occasion de, de, de, de, de la fête de l'indépendance du Monténégro. Donc ils se rendent, ils se rendent sur place avec, avec leur camion, et puis euh, voilà, la descente, la descente a lieu. Il euh, y a un orage, euh, euh, les flots grossissent, euh, le raft se, se, se renverse mais c'est ce qui vient après qui, euh, qui, euh, qui, qui va conditionner, euh, qui va conditionner euh, le texte et, et, et, et l'histoire et la noirceur du texte. Ouais. J'ai voulu mêler, ou en tout cas, j'ai mêlé euh, l'histoire, euh, la guerre de, de, de, des Balkans. Je, en fait, je, je pars d'un fait, fait réel qui est l'arrestation de, de, de Milorad Momik en, en 2011, ici euh, à Lyon, enfin Villeurbanne, juste à côté. Et c'est en, en entendant cela sur France Inter que, que, que l'idée m'est venue. L'idée première, c'était de me dire euh, comment cette femme euh, divorcée... Euh, un matin, les gendarmes sont venus frapper à sa porte, les flics sont venus frapper à sa porte. À 6 heures, ils sont venus arrêter son mari, qui avait été dénoncé par une personne qui l'avait reconnu. Et elle apprend à ce moment-là, parce qu'elle ignorait tout de son mari, qu'elle que, qu a partagé sa vie avec un criminel de guerre, avec un monstre. Bien sûr, je n'ai pas, pas pris la mère comme personnage principal parce que j'ai tout repris à rebours. Voilà, j'ai pris, euh, j'ai voulu, voulu euh, imaginer euh, comment euh comment on pouvait euh, s'immiscer dans, dans, dans l'esprit, dans la psychologie d'une personne pour s'en faire, euh, pour faire un, un propre, pour créer son propre masque et pour se cacher derrière. Donc, euh, et puis, euh, quelles conséquences cela, cela, cela pouvait avoir Donc là, effectivement, il y a un vrai délitement de la, de la famille avec des jumeaux qui étaient très unis, qui, qui restent unis, mais, mais qui, par la force des choses, se, se, se, euh, se désunissent, en tout cas, s'éloignent l'un de l'autre. Et puis, on est sur le cause et puis on suit, on suit dans le froid, dans, dans, dans... il y a toujours une nature très présente où oui, il fait très chaud, on est dans le canyon de la Tara, les éléments sont toujours, euh, euh, sont toujours, euh, sont toujours très forts. Et bon, au fil du texte, on distille quand même toujours un doute quelque chose qui, qui, nous, qui nous laisse à penser qu'il y a vraiment un truc qui tourne par rond. Au début, on ne sait pas très bien quoi et puis, et puis, et puis ça s'éclaire euh, au fur et à mesure que l'on avance euh, dans le récit. La violence dans, dans, dans Le sourire du scorpion n'est pas une violence immédiatement intelligible euh, parce que c'est une violence qui est quand même très, psy, très, très, très, très, très psychologique. Alors il y a de la violence, il y a de la dureté en tout cas, la dureté à affronter les éléments, à affronter le, le, le, le deuil, la perte, le... Euh, la mère qui s'en va, l'éloignement de la sœur, l'isolement pour, pour eux, ce pauvre homme qui se retrouve un petit peu, un peu livré à lui-même. Euh, donc voilà, tout, tout, ça c'est une forme de, de, de, de, de violence, mais, mais bon, globalement, la, la violence, elle est quand même. Elle est, elle est tout de même pas, pas immédiatement intelligible, mais pourtant on la sent. On la sent tout le temps dans le texte, on la touche du doigt, on la, on, on la, on la perçoit. Euh, euh, en tout cas, moi j'ai essayé de distiller un certain malaise tout le long pour que.. Pour que, pour que euh, pour bien ancrer, pour bien ancrer le, le, le sujet de mon texte euh, dans ma narration.